libéral de Lyon. Euh, il y a donc voilà, je vois qu'il y a des personnes en ligne. Il y a aussi à tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont ici. Et maintenant, on fait uh, beaucoup de hybrides, comme on dit. Hein, C'est un uh, moderne, et, uh, et ça permet aussi à des personnes qui sont loin de se connecter. je ne sais pas s'il y a des gens hors de Lyon, mais tous ici. Et on est ravis d'accueillir. Ce soir, donc, euh, ma collègue Floriane Kerski qui est rabbin euh, donc à Paris, à Judaïsme en mouvement, et puis à côté d'elle, Emmanuel Sebold Sebol, qui est pasteur et qui est président du Conseil national de l'Église unie de France. C'est pas église protestante voilà. de France, voilà, pardon, c'est vrai que c'est un long. Euh, voilà, donc, il faut ne faut pas faire d'erreur. Et bienvenue à M. Machavert, qui est pasteur également et qui est journaliste. Et il va donc euh, interviewer euh, à la professeure Jassy et Emmanuel Sebold. Et puis euh, nous aurons le plaisir d'écouter vos questions. Donc, dans un premier temps, chacune va parler à peu près 10 minutes. Et puis ensuite, nous aurons euh, les échanges. Et puis les questions de la salle et aussi en ligne. Donc pour la salle, on vous a donné des papiers et nous vous, vous remercions de noter dessus vos questions que je ramasserai ensuite. En ligne, vous pouvez les mettre, vos questions dans le chat, bien sûr, et là, pareil, on les, on les et recueillera vos questions. Alors, moi, je suis Daniel Atouati, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis rabbin ici à quai depuis bientôt trois ans, et euh, donc on est très heureux avec les responsables de quai d'avoir pu organiser cette soirée de rencontre, euh, elles font la tournée, ces dames, donc elles font le tour de France. Et euh, c'est vrai que quand on a choisi la date, on a... en tout cas moi je n'ai pas fait très attention parce que ce soir c'est à la fois aussi Yom en fait, c'est la fin de Yom Hazikaron, le jour donc, euh, où on se rappelle euh, les personnes qui sont tombées au combat suite à des actes terroristes en Israël et le défi de Yom de l'indépendance d'Israël. On va le fêter avec un peu de retard, on va le fêter vendredi, mais on est voilà, très heureux de vous accueillir. Et c'est vrai que c'est un projet rare d'entendre, d'avoir trois femmes qui parlent de religion, qui sont toutes les trois dans des positions euh, de, de responsabilité, de leadership religieux. Il manque euh, Kailma Ballou, qui n'a malheureusement pas pu être là ce soir, mais voilà, vous aurez deux autres voix. Et la naissance de ce projet, euh, ça a été en fait une rencontre à la radio euh, de Beurre FM, des, euh, si vous avez le livre, voilà, il y a en 2019, et puis il se trouve que ça a matché, comme on dit, entre vous, vous êtes revenus, vous avez continué à dialoguer au-delà de cette euh, rencontre, et vous avez ensuite été sollicité par euh, un éditeur des, des euh, éditions c'est Monsieur Jean-Baptiste Bourras qui les a invités pour une semaine dans sa maison pour écrire ce livre. Ça aussi, c'est assez étonnant, hein. C'est pas de courant. Voilà, et ça a abouti à ce beau livre qui s'appelle Des femmes et des dieux. C'est rien que le titre, il y aurait quoi parler Et <rire> non, en <Non>, parler, de... <rire> parler <voilà. rire> Et à la fin, euh, donc, il y a une euh, personne de, euh, de la librairie Le Rameau d'Or qui va venir avec des livres et vous pourrez en acheter et faire dédicacer euh, par euh, nos invités. Elle, elle va arriver un petit peu plus tard. Vrai, il y avait autre chose auparavant. Alors, c'est vrai que vous avez passé sept jours ensemble, comme les sept jours de la création. <rire> on peut le dire, c'est très symbolique. Je ne sais pas si vous avez médité prié ensemble, si vous avez célébré le Shabbat, le vendredi, le dimanche, ça je ne sais pas, mais vous pouvez en parler aussi. En tout cas, vous nous offrez un très très beau cadeau d'être là en chair et en os, parce qu'on fait beaucoup de choses, comme vous disiez tout à l'heure en virtuel, mais ça ne change pas du tout d'avoir des personnes là, de les voir, de les toucher, de les sentir, et c'est quand même autre chose. Voilà, je crois que je vous ai tout euh, dit et je vous souhaite une très bonne soirée et je passe la parole à M. Machabel. Merci, en fait, je prends la parole juste pour la transmettre hein, tout de suite. Alors, je suis ennuyeux, ennuyeux, je ne sais pas qui va commencer. Ah oui, mais Floriane dans le livre dit qu'elle est gênée par la priorité donnée au judaïsme parce que l'antériorité historique ne justifie pas de prendre la parole en premier, mais... Dans un problème, la oh, si on veux, oui, bien sûr. Voilà. Je vais commencer, on commence. Avec Par plaisir. Comme Excellent. Ah, il faut que je parle dans le micro Il faut que je parle dans le micro ou pas en fait, Non, c'est ah, Parce que non, c'est ça, c'est ça qui peut peut marche pour le, le micro. Peu, donc j'ai le droit de ne pas parler dans le micro. Si vous n'entendez pas, vous faites... Si vous n'entendez... C'est bon entend, je pense. Sinon, vous faites des grands signes et tout. Euh, faux. Non, les, les gens disent qu'ils n'entendent pas. Ah, donc, euh, <rire> qu faut... Mais alors, attends. Là, vous entendez En ligne Oui ouais, C'est vrai D'ailleurs, va... Et là, vous entendez aussi en ligne ou pas C'est moins bon, apparemment. Bon, attends, non, mais quand ah, ça, Non, c'est de ça qu'ils ont simple. besoin. Mais, non euh, ouais. Attends. Là, et là, vous entendez en ligne Oui. Ce <rire> sera plus ça simple. Voilà. <rire> Alors, euh, effectivement, euh, je pense que c'est une des questions essentielles. Il y, a, il y a plusieurs choses ultra importantes qui ont été dites maintenant et euh, qui me donnent vraiment envie d'approfondir les choses. La première, certainement, c'est l'importance du présentiel. Et euh, le fait d'être ensemble physiquement, ça change les choses. Et c'est cette présence physique de nous trois dans un même lieu pendant une semaine qui a permis d'ouvrir des choses particulières aussi. Et ensuite, ça se retrouve dans le livre, et puis quand vous lisez le livre, bah chacun est présentiel avec soi-même, donc il n'y a pas de problème, et puis de loin aussi. Mais ça c'est une chose que j'ai envie de souligner aujourd'hui particulièrement, parce que j'en sais rien, euh, on a peut-être les uns et les autres, vous êtes peut-être d'accord ou pas, j'en sais rien, mais il y a quand même une certaine conscience autour de ce que font, ce que nous font les réseaux sociaux, à travers des algorithmes qui influencent d'une part nos orientations de pensée et puis là il y a des rachats de grands groupes, enfin, il y a plein de choses qui se passent hein, de ce côté là euh, et surtout qui ne permettent pas forcément la créativité ou le désaccord et ça, ça a été une des choses merveilleuses qu'on a expérimentées mais que tout le monde peut expérimenter et je suis sûre vous aussi dans plein de circonstances qui est que quand on est ensemble avec un cadre serein, il y a suffisamment de choses qui donnent du contact pour qu'on puisse se permettre de dire des choses peut-être choquantes, ou en tout cas qui peuvent choquer, mais alors parce que la seule, le, le, être choqué c'est la seule chose qui nous permet de nous remettre en question en fait. Donc en fait c'est excellent d'être choqué, en fait si on n'est jamais choqué, par les idées qu'on entend, bon, en vrai, ça allait euh, super bien, euh, presque tout le temps, mais pas tout le temps, tout le temps. Il y a quelques passages, on n'était pas d'accord, mais c'est le fait d'être choqué qui nous dit que notre pensée est en mouvement. Sinon, on peut aussi faire une liste de toutes les citations qui confirment notre point de vue, mais ce n'est pas ça qui crée de la vraie relation. Donc, il y a cette idée de présentiel, pour laquelle je suis vraiment heureuse d'être ici, et qu'on ait ça, qui permet... Et voilà, c'est peut-être la question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce qui, aujourd'hui nous permet dans nos vies d'être choqués sans rompre le contact. Euh, et à mon avis, il euh, y a plein, plein, de, plein de voies d'ouverture autour de ça. Et alors après, ben, donc, euh, euh, le rabbin toi, tu disait, un projet rare, et moi ça m'interpelle aussi parce que, pourquoi est-ce que c'est un projet rare en fait et euh, mon avis là-dessus, et de nouveau, hein, c'est une ouverture de réflexion, vous êtes euh, d'accord ou pas, on pourra peut-être en discuter, etc. Mais euh, c'est qu'en en fait, moi, la question que moi je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que euh, je puisse être publiée ou pas Vous voyez Parce qu'il y a plein de gens extraordinaires qui font plein de choses sublimes et c'est publié ou pas. Et je pense que ce que nous avons fait toutes les trois... C'est vraiment... Enfin, je, je, ceux qui l'ont lu, j'espère que ça vous a plu, sinon vous soulèverez aussi de l'opposition maintenant. Ceux qui l'iront plus tard, pareil, j'espère que ça vous plaira. C'est vraiment super ce qu'on a fait. Mais il y a plein d'autres choses super qui auraient pu ne pas être publiées aussi. Donc, il y a d'un côté quel est le message qu'on porte, et de l'autre côté, c'est qu'est-ce qui fait que dans le monde actuel, un éditeur considère que le livre va se vendre. Ce qui est hyper important, enfin... C'est très très important. Qu'est-ce qui fait que les choses merveilleuses qu'on fait sont partagées euh, Donc voilà, donc de ce point de vue, c'est quelque, quelque chose de rare je pense parce qu'on euh, a toutes les trois des expériences de vie qui nous donnent euh, envie de, de parler de ce qui nous tient vraiment à cœur sans vraiment trop euh, voir de censure euh, opérer sur, sur ce qu'on dit. Même si euh, ce n'est pas à 100% non plus... Euh, je, je témoigne pour moi, on ne dit pas non plus forcément tout, mais il y a quand même une grande liberté derrière. Euh, et donc, c'est cette présence-là qui, qui a été importante. Donc, Progera, le fait que ça matche, euh, pour moi, c'est normal, je pense. Dans les bonnes conditions, on a, on, tout le monde a des choses à se dire, hyper importantes, au cœur de notre humanité. Donc, euh, donc ça, c'est aussi un de mes thèmes de réflexion permanents qui est quel cadre on peut mettre en place pour qu'il y ait des vraies rencontres euh, et, donc, euh, donc voilà. et donc, à propos de la question de euh, l'antériorité, alors, ce n'est pas vraiment que l'antériorité historique donnerait ou pas une antériorité pour parler maintenant c'est surtout que, à mon avis, et ça aussi, je pense que c'est un point très important, c'est qu'il n'y a pas d'antériorité. Parce que si on dit qu'il y a une antériorité, ça veut dire qu'on parle des juifs d'il y a 2000 ans, puis des <rire> chrétiens d'il y a 2700 ans, non, 1700 ans peut-être, etc. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, en fait. Et ça, je pense que derrière ça, il y a quelque chose d'extrêmement fort, qui est d'où on parle, et en fait, nous ne parlons que de ce que nous sommes aujourd'hui ensemble. Donc, bien sûr, je suis héritière d'une pensée qui, qui est très très très ancienne et antique, mais enfin elle a évolué en même temps et elle est en contact avec plein d'autres choses et influencée par les contextes historiques de toutes les époques, euh, et donc ça je pense que c'est très très important et c'est une des choses aussi que j'ai particulièrement apprécié dans nos échanges, c'est qu'aucune de nous trois ne prétendait parler... Euh, euh, euh, de sa position absolue théorique dogmatique de ce qu'est le vrai judaïsme ou le vrai catholicisme, euh, le vrai protestantisme ah oui. à la ah oui. non je vais la nommer l'éléphant euh, dans la pièce euh, ou le vrai ou le vrai ou le vrai islam parce que euh, c'est pas dans ces termes là que les choses se jouent pour nous et que nous n'avons pas de prétention euh, hiérarchique sur le monde de notre religion dont nous serions des expertes. On sait de quoi on parle, mais on sait aussi que nos traditions sont multiples et que ce qui fait, et nous sommes convaincus toutes les trois, j'en je, je, je, suis voilà, que ce qui fait leur richesse, c'est la capacité de dialogue interne qu'il y a dans nos différentes traditions. C'est ça qui fait qu'elles sont vivantes. Donc un judaïsme parfait, absolu, 100% vrai et qui serait le plus ancien, bon bah c'est bon, on l'a lu une fois, il n'y a pas besoin de réécrire des livres dessus, mais par contre, <coughs> et de toute façon c'est un mythe, mais euh, en revanche, qu'est-ce que c'est le judaïsme aujourd'hui Qu'est-ce qui me permet moi d'être qui je suis Qu'est-ce qui me permet à chacun d'entre nous d'être ce que nous sommes Et de quelle façon on peut s'inspirer les uns et les unes des autres euh, C'est une question qui pour moi est de la plus grande urgence, parce que c'est ça qui fait que... Euh, on on peut et on doit exercer cette liberté créatrice de comment réaliser des choses ensemble euh, et je pense que le monde a besoin enfin je sais pas c'est peut-être une très très grande phrase mais que le, le monde a besoin qu'on soit au maximum de nos capacités de réfléchir, de nous fédérer de tenir la base très forte de ce qui nous unit et d'être de, capable d'exercer de euh, de la, de la souplesse de nos pensées pour découvrir d'autres choses et qu'on ne se laisse pas catégoriser euh, en aucune façon, que ce, en aucune façon, dans aucun type de mouvement, par aucun type euh, d'algorithme ou de cloisonnement. Et donc, euh, voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de frontière entre les... Alors, il y a des différences. On tient beaucoup dans le judaïsme. Et je pense que c'est une des forces du judaïsme d'être très, très accroché au fait que c'est normal qu'il y ait des différences. Et que donc l'idéal juif, en tout cas, ce n'est pas que le monde entier soit juif d'une seule façon. En, en théorie, hein, après, euh, est-ce que c'est vrai partout, tout le temps euh, Non. Mais globalement, globalement c'est une des choses importantes que défend le judaïsme, aussi de par sa, son, son statut minoritaire à travers l'histoire. Donc, c'est facile de ne pas être impérialiste quand on n'a pas le pouvoir, d'accord Mais en même temps, en tant qu'humanité, on a besoin... Que les gens qui n'ont pas le pouvoir et qui de ce fait ne sont pas soumis à la tentation de l'impérialisme défendent la, le, le pluralisme euh, voilà donc, donc ça c'est une des choses très importantes comment être 100% soi même en remettant 0% en cause le droit des autres à l'être tout en se remettant en cause par pure liberté euh, ensemble les uns et les autres euh, et les unes les autres je ne sais pas, ça va diminuer C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Euh, voilà, donc dans le livre, il y a un certain nombre de chapitres, un certain nombre de sources, et ça, je pense que ça fera l'objet des questions suivantes. Voilà, mais donc, en préambule, c'est ce souci que je voulais partager avec vous de qu'est-ce qu'on qu qu peut faire au mieux dans, dans le summum de de nos différentes, de différents cadres identitaires en se laissant pas du tout enfermer et ça c'est une lutte permanente de ne pas dépendre de son âge et de comment notre âge est considéré socialement de notre état de santé de notre état de richesse de notre état de culture de partage de la culture qui est valorisée ou pas, etc. comment faire que chacun et chacune d'entre nous compte et voilà Merci en introduction, je poursuis ce que dit Floriane, moi il y a eu d'abord cette surprise que cet éditeur s'adresse à moi pour dire oh, première femme élue présidente d'une église en France, ce qui n'était pas tout à fait vrai parce que dans les années 80 l'église réformée d'Alsace-Lorraine a eu une femme présidente, je ferme la parenthèse, euh, c'est extraordinaire, euh, il faut que vous fassiez un livre alors moi j'ai dit non, non, non, c'est pas mon métier euh, d'abord j'ai autre chose à faire, je, mon, mon temps est très pris, très occupé et donc, euh, et j'ai et, et rien d'original de, de, à dire que euh, tous les protestants ne, ne diraient pas quoi. donc c'est non, et donc euh, un harcèlement euh, qui a duré deux ans <rire> avant que... Jean-Baptiste trouve la bonne idée en disant « oui mais euh, euh, si, si tu étais en dialogue avec d'autres alors euh, tu voudrais bien l'écrire ce livre ?» bon alors là ça devenait déjà beaucoup plus intéressant et, euh, et, et on s'est lancé euh, franchement sans savoir euh, où on allait hein, tel Abraham mais bon ça c'est bien et euh, surtout sans imaginer du tout euh, l'impact que ça aurait et, et pour moi avec l'impression pendant les sept jours qu'on a passé ensemble, qui étaient, on a ouvert le, le, le Shabbat ensemble, hein, je réponds. <rire> euh, on a, euh, comment dire, pour moi j'ai juste dit des choses qui me paraissaient évidentes, dans ma manière euh, de réfléchir, dans la manière dont je m'étais construite, euh, en dialogue avec euh, la culture dans laquelle j'ai grandi, euh, ma foi, euh, la tradition qui est la mienne, et en me disant, mais Peut-être Florian, tu, tu diras si, si c'est pareil pour toi, en me disant toujours, mais je comprends pas. Moi, pour moi, c'est des choses qui sont euh, que n'importe quel protestant dirait. Je vois pas, entre guillemets, l'intérêt de, de le mettre dans un bouquin. Et, et donc cette surprise du retour qu'on a depuis que le livre est sorti en novembre. Euh, qui est vraiment un retour impressionnant, des lecteurs euh, qui écrivent à, à, à l'éditeur, qui nous transmet les messages, enfin voilà, on a des très très bons retours, de, des gens qu'on rencontre aussi. Et donc cette grande question pour moi, que tu avais posée d'ailleurs, comment un livre, pourquoi un livre va se vendre, ou pourquoi il ne se vend pas, pourquoi il devient un livre, pourquoi des paroles deviennent un livre, et, et, et, et, et comment ce livre trouve euh, ses, ses lecteurs. Donc ça c'est ma première surprise. Le, le, le... ensuite il y a eu un piège un piège qu'il a fallu euh, déjouer et là on s'y est mis à trois pour le déjouer parce que euh, notre ami euh, Jean-Baptiste, l'éditeur euh, avait vraiment l'intention euh, qu'on écrive un livre euh, people avec mon bon accent français quoi. Euh, donc on raconte notre vie, si possible des, des choses qui pouvaient vraiment intéresser les lecteurs quoi hein euh, sur des sujets qui pouvaient être un peu croustillants, etc. Et donc on a passé notre temps pendant sept jours à ne pas aller là où il voulait nous, nous conduire et à résister à ces questions, à dire « Non, cette question-là, elle ne nous intéresse pas. » Donc on ne va pas te répondre là-dessus. On va répondre à d'autres questions. Et donc on a en permanence décalé, déplacé les questions. Euh, et lui avait son souci d'éditeur euh, et on pouvait le lire même s'il ne le disait pas explicitement euh, oui mais il y a des questions qui intéressent plus les lecteurs que d'autres il faut, faut qu'il y ait euh, voilà, des choses euh, un peu croustillantes quoi, à se mettre sous la dent c'était ça Et, et ah, donc, des on anecdotes a... on va dire parce oui, que croustillantes bon. je ne sais pas non, mais <rire> nous on a, on a des anecdotes même... bon. et donc on a résisté on a, on a résisté et euh on s'est dit, euh, nous on veut dire ce qui nous tient à cœur, et ce qui, euh, alors moi je le dis avec mes mots, moi je voulais dire ce qui me fait vivre, moi personnellement, et comment dans le dialogue euh, avec Florian et Kaina, ce, ce qui me fait vivre pouvait euh, euh, raisonner, trouver euh, ben d'autres euh, sonorités, euh, voilà. euh, et, et donc on a quand même, je crois, réussi dans l'ensemble à, à, à déjouer ces, ces pièges-là. Et puis un, un dernier piège qu'il nous fallait euh, essayer de déjouer, qu'on n'a pas réussi complètement, puisque le titre euh, sur lequel on pourrait parler longtemps, il ne nous plaisait pas du tout, parce qu'il nous catégorise, euh, voilà, les femmes, elles ne parlent pas comme les hommes. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. <rire> parce que je, bien sûr, je suis une femme, ok, on est, on est trois femmes, euh, mais on a chacune notre personnalité, et quand on parle, je, je, je n'estime pas que je parle en tant que femme, je parle en tant que moi, Emmanuel, Seibold, à hein, etc., avec mon histoire, avec ce qui fait euh, que je suis moi. Et le fait que je sois une femme, c'est effectivement quelque chose parmi d'autres, et, et, et lui voulait tout le temps nous ramener à cette identité de femme qui serait différente des hommes. Et euh, je crois qu'on a une humanité commune et qu'on euh, euh, est tous très différents, et que je suis très différente de tas d'autres femmes qui ne parleraient pas de la même manière. Voilà. Donc, il y avait un, un certain nombre de, de sujets qu'on euh, euh, qu a voulu déjouer, des pièges à éviter, euh, et ne pas tomber ni dans la caricature, ni euh, dans la simplification, euh, mais parler, être vraiment en dialogue sur... Alors là aussi, je le redis avec mes mots, sur euh, ce qui nous fait vivre. Voilà. Tu veux répondre <rire> et, et ça, c'est une des choses qui est aussi très intéressante dans le processus, c'est qu'après les sessions de travail, on a, laisse faire des petites promenades en disant « alors, est-ce qu'on a vraiment dit ce qu'on voulait Est-ce que c'est comme ça ah, Comment est-ce qu'on veut orienter les choses maintenant Qu'est-ce qui nous semble essentiel ?» Et avant, euh, même avant la rencontre, on avait fait la liste de tous les sujets importants et au début de chaque session… On choisissait ensemble dans les titres, dans les sujets qu'on avait déjà co considérés comme importants, lequel était le nôtre euh, à ce moment précis. Donc il euh, donc, y a aussi toute, toute cette chose-là autour euh, qui était très, mm -hmm. très importante et très instructive. Et on a toutes les trois des caractères assez, assez différents oui, et très, super oui. complémentaires. Donc c'était vraiment intéressant. Alors moi, je tombe dans le piège. <rire> L'un des pièges, tout de suite quand même, euh, effectivement, vous n'avez pas focalisé sur la question d'être une femme et, et, et de réagir et dialoguer en tant que telle. Il n'empêche que je pense que le succès du livre est aussi dû à qui vous êtes et à votre identité, aussi en tant que femme, dans euh, des institutions religieuses, quand même la place des femmes n'est pas toujours si évidente que ça c'est amusant parce que votre introduction là ne mentionne pas du tout mmh. cette question mmh. alors que pourtant elle est quand même centre, a, oui. assez centrale et parfois assez difficile mmh. à travailler oui, tout à fait, je réponds puis je te passe après euh, oui et c'était vraiment la question de l'éditeur euh, et c'était aussi l'intérêt euh, de nos notre présence à toutes les trois euh, moi du point de vue euh, église protestante unie euh, donc euh, héritière de l'église réformée de l'église évangélique luthérienne, euh, une église où euh, les femmes sont pasteurs depuis avant ma naissance et donc pour moi c'était pas un combat moi quand j'étais enfant j'ai vu des femmes pasteurs déjà donc il y avait aucun euh, j'ai pas bataillé pour euh, devenir pasteur il euh, y avait une sorte d'évidence euh, pour moi dans l'appel à ce ministère là et donc, il n'y avait aucune lutte de mon côté. Euh, quand j'ai été élue en 2017 euh, comme présidente du Conseil national, euh, j'ai dit que pour moi, ce n'était pas un événement, c'était un non-événement pour l'Église protestante unie. Euh, que c'était juste dans la logique des choses puisque depuis 60 ans les femmes pouvaient être pasteurs, il était normal qu'à un moment quand on est à aujourd'hui euh, à les 38-39% de femmes dans le corps pastoral de l'église protestante unie euh, et chaque année ça augmente hein, il y a plus de femmes qui rentrent dans le ministère enfin ça s'équilibre disons euh, et donc j'ai dit en 2017 c'est un non-événement pour l'église protestante unie et à ce moment-là, j'ai reçu des critiques très violentes de certaines collègues femmes, me disant :« Mais euh, euh, c'est pas vrai, il y a encore des combats à mener, euh, et puis euh, tu ne peux pas dire ça pour euh, toutes les autres églises euh, où il n'y a pas encore de femmes pasteurs, euh, ou pour l'Église catholique où il n'y a pas encore de femmes prêtres, pour euh, euh, les églises en Afrique où les femmes ne peuvent pas être encore pasteurs, etc., etc. Et donc, euh, c'est vrai qu'au regard moi de mon vécu dans l'église protestante unie euh, j'avais pas eu à lutter mais évidemment au regard de la situation des d'autres églises ou d'autres religions il y avait un combat à mener et c'est aussi l'intérêt de nos trois présences euh, puisque pour le judaïsme, il y a quelques années, je ne sais plus combien d'années qu'il y a des, des femmes rabbins dans certaines euh, communautés, mm -hmm. mais que pour l'islam, en France, c'est vraiment, vraiment le tout à fait le début. Et donc on était aussi un encouragement pour, euh, pour Kaina dans, dans le début de, de création de sa, de sa, sa mosquée. <rire> Oui, une question intéressante, et c'est pas pour rien que l'éditeur voulait ce titre, qui par ailleurs était vraiment le meilleur, y compris compte tenu de son imperfection, puisque bah, des femmes et des dieux, on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas dieu, non, <rire> non pardon. <je> <rire> non, mais il y, y a Eric Fromm qui a écrit un livre super qui s'appelle « Vous serez comme des dieux » et qui est une citation de... Euh, du premier oui, chapitre oui. de la Genèse mais voilà euh, alors dans le fait que euh, moi je, je, je vais essayer de faire une introspection et puis on va voir si ça fait écho pour euh, les unes les uns, les autres en tant que femmes ou en tant que minorité d'une façon générale euh, donc euh, euh, moi je sais que moi je crois, je crois mais je pense que c'est ce n'est pas une vraie croyance, je ne suis pas sûre que ce soit vrai, d'accord Mais je sais que j'ai une croyance qui est que euh, si je parle de moi, ce n'est pas forcément intéressant. Je suis désolée, hein, mais je, je révèle ici des biais qui sont les miens et dont je suis consciente, Donc, qui, qui peuvent être des principes intéressants aussi, mais euh, qui ne sont pas forcément partagés euh, dans la société. Donc, si je parle de moi, ça ne va pas forcément être intéressant. Si j'essaye de me défendre en tant que minorité, il y a peu de chances que je sois entendue. Je ne dis pas que c'est vrai, hein. je dis que c'est... Voilà. Donc, en tant que femme, ce n'est pas forcément, si je commence à défendre euh, mes positions, je vais être traitée d'égoïste, de mauvaise mère et d'hystérique. Je schématise à fond, d'accord, mais je vous laisse <rire> <peine>, vous-même <rire> euh, vous euh, traduire. Euh, en tant que juive, de toute façon, euh, si je commence à raconter des choses, je vais, je vais être isolée de l'ensemble du jeu social. C'est quand même plus simple de dire que je suis végétarienne plutôt que que je mange cachère, d'accord euh, et, et donc, comment faire Et donc, moi, ma stratégie, et je pense qu'elle s'inspire pas mal de deux choses qui, pour moi, vont vraiment ensemble, c'est le judaïsme et... Euh, les euh, thérapies systémiques ou toutes sortes de, de modèles de ce type, c'est « soignons le problème des minorités par la structure donc, ». Euh, euh, donc, si on a une structure où chacun parle à son tour cinq minutes sans être interrompu, il n'y a pas besoin de défendre que les femmes ont autant le droit de parler que les hommes, ce qui est vrai, ce qui est vrai, mais le défendre sous cette forme-là, j'ai une croyance qui me dit que ça va être compliqué, mais je suis fière des femmes et des hommes et de toutes les minorités qui se défendent en leur nom propre. Je ne dis pas que c'est interdit de se défendre en son nom propre. Je dis que je suis consciente de ce propre biais que je constate et que j'explore sans cesse. Donc, moi, c'est ma façon de voir les choses. Et donc, pour pouvoir être libre en tant que femme et en tant que juive, j'ai besoin de vivre dans une société où tout le monde est libre indépendamment de tout rapport de force. S'il n'y a pas de rapport de force et que j'aurai mes cinq minutes pour m'exprimer au même titre que toutes les autres personnes présentes, alors je peux exister sans me battre, me concentrer sur ce qui est vraiment ma pensée, pas devoir me battre contre ma timidité, ou quel, est, quel effet je ferai aux uns ou aux autres, ou est-ce que je vais réussir à en placer une à un moment ou à un autre, et donc je peux vivre en paix, disons. Et donc, moi, en tout cas, c'est... Je respecte toutes les façons d'essayer de, de, de faire ça, mais moi... Moi, c'est ma façon d'essayer de, de faire les choses, c'est d'essayer d'être dans des cadres où tout le monde sait qu'il y a cinq minutes, tu, quel que soit ton, le, le pouvoir qui t'est attribué en fonction de ce qui fait sérieux dans la, dans la société où on vit. Il y a plein de petites sociétés dans lesquelles on vit et où, les, et où ce qui fait qu'on a l'air sérieux est différent, ou le fait qu'on est respecté est sur des critères différents. Et donc... Si chacun a ses cinq minutes, c'est bon. Je peux être juive et je peux être une femme et je peux être plein d'autres choses. Et, et ça va aller. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que je, je tiens. Et puis, j'ai envie d'être écoutée aussi en tant que... Ce que, que, que j'ai à dire, pas seulement euh, euh, en tant que... Il y, y a un truc un peu paternaliste comme ça. Oh, c'est des <rire> femmes qui parlent. Oh là là, elles, elles savent parler aussi. Venez, on... <rire> enfin, je, je dis... Je, je dis je, je... Non, mais... y, y, voilà, je, je... avec amour. <rire> non, mais chez l'éditeur, il y, y a des relecteurs hein, dans la maison d'édition. Et donc, euh, Jean-Baptiste avait confié à un de ses collègues euh, le soin de relire. Lui trouvait que c'était enthousiasmant, mais il voulait quand même euh, regarder avec ses collègues. Et donc, il euh, y a un, un de ses collègues qui lui dit euh, Ah ouais, mais en plus, elles disent des trucs intelligents. <rire> non, mais texto, hein, texto, voilà. Voilà. Donc, euh, bon, il y a encore du chemin. Mais euh, je n'accuse pas du tout mon collègue de tomber dans ses travers. Et je pense que c'est ça le miracle de ce livre. Nous avons été publiés, bien que nous disions des choses <rire> ça. En toute modestie. Floriane, ça fait deux fois que vous parlez du cadre. Dans, dans votre introduction, vous avez posé la question quel cadre, Alors, il faut que je mette mes lunettes, pardon, pour qu'il y ait de vraies rencontres. Là, de nouveau, vous évoquez le cadre pour qu'il y ait un dialogue et pour qu'il n'y ait pas ce côté paternaliste, justement, de, de donner la parole ou de chercher à donner la parole à des minorités, quelles qu'elles soient. Est-ce que le cadre de ces vraies rencontres, c'est forcément sept jours en villégiature, <rire> en petits groupes, pour faire avancer le dialogue entre nos institutions, communautés religieuses bah, je vais donner un exemple euh, très récent et moderne. Et peut-être je vais dire un petit mot euh, de ces questions-là, telles qu'elles s'expriment dans le judaïsme. Euh, de façon moderne, il bah, y a eu la convention climat, en fait. Donc, on prend des gens euh, qu'on tire au hasard et, et on leur donne euh, tous les outils pour réfléchir. Ensuite, ils peuvent réfléchir. Ensuite, ils peuvent faire des super propositions. Donc, oui, le cadre euh, complètement. Et puis, il euh, y a des personnes qui ont des réflexions approfondies sur... Euh, les cadres dans les groupes de travail, qu'est-ce que c'est que le pouvoir social, le pouvoir hiérarchique, le pouvoir qu'on a ensemble, comment faire en sorte que le pouvoir de personne n'écrase celui de personne, comment... Il y, y a des réflexions, moi, là-dessus, euh, une des personnes que je lis en ce moment s'appelle Starhawk, et elle écrit plein de choses super, mais il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça. Maintenant, du point de vue du judaïsme, là où le cadre est très intéressant, c'est que, bah, par exemple, pour diriger, pour qu'un office puisse avoir lieu, il faut dix personnes, pas forcément un rabbin. D'ailleurs, l'institution rabbinique telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est très récente, elle est par euh, imitation euh, aussi du monde protestant, etc. Mais diriger un office, normalement, bah, euh, on arrive à la synagogue le matin, et puis on dit « est-ce que c'est toi qui fais telle, telle partie de l'office Est-ce que c'est toi qui fais telle autre Ah oui, super, et puis on y va. » Donc, il n'y a pas de normalement il y a un cadre qui est très très ouvert, à 12 ou 13 ans, euh, les enfants deviennent bar ou bat mitzvah, euh, les filles bat mitzvah, les enfin, au masculin ou féminin simplement, et ça veut dire qu'ils ont une responsabilité citoyenne à part entière, qu'ils expriment à travers le fait qu'ils dirigent certaines parties de l'office, parce que ça appartient à tout le monde et que maintenant qu'ils sont... Euh, grands, ils peuvent prendre cette responsabilité au nom des autres, ils lisent dans le texte, dans les rouleaux de la Torah, parce que bah, maintenant ils peuvent donner une voix, une vocalisation à ces lettres à ces mots qui n'ont ni voyelle ni ponctuation euh, et ils font un enseignement parce qu'enseigner, eh ben, on a tous à apprendre des choses les uns et les unes des autres donc il y a vraiment ici par exemple quelque chose de super... Euh, égalitaire et dès que et, et, et les enfants attendent en principe avec impatience le moment où c'est eux qui vont dire quelque chose ici euh, devant l'assemblée et que les et que toute l'assemblée va leur répondre et les enfants diront on se lève pour telle prière page euh, à telle page et les gens se lèveront et leur répondront les mots traditionnels donc là on voit un partage du pouvoir que moi enfin je, je, je sais pas trop le traduire mais c'est l'empowerment, c'est donner du pouvoir aux gens pour dire « maintenant, moi je veux t'écouter ». Et c'est hyper fort, c'est un acte très très fort en tant que communauté et en tant que famille de faire une chose pareille. Euh, on a un autre exemple ici sur ces murs, euh, qui est euh, exemplaire d'un texte juif. Ici c'est du Talmud, mais normalement les textes bibliques sont aussi écrits comme ça, sauf dans les rouleaux. Mais là il n'y a pas de voyelles et pas de ponctuation, donc on ne comprend rien, donc il n'y a pas de risque d'appropriation euh, euh, autoritaire, parce qu'on ne comprend rien, il y a quelqu'un à côté qui corrige, donc on ne peut pas faire semblant que... Voilà, mais donc ici, les textes, il y a des commentaires, et des commentaires de commentaires, c'est ça qui est normal. Donc quand quelqu'un dit quelque chose, ce n'est pas à partir d'une autorité fermée, mais à partir d'une autorité relative qui peut être citée, comme dit alors un tel a dit ceci, ceci et cela, et maintenant, moi, je dis le contraire. Ça arrive tout le temps dans les commentaires. Et c'est pour ça aussi que j'ai été heureuse d'écrire un certain nombre de choses dans ce livre pour que, par exemple, si quelqu'un a envie de citer quelque chose qui, qui, en, qui vient du livre et ensuite de dire « et justement je suis d'accord » ou au contraire de dire « et je suis absolument pas d'accord ben, », il y a quelque chose qui peut être écrit, qui peut être cité de ce côté-là. Et c'est important pour nous, par exemple, chaque fois qu'on entend euh, l'idée euh, de la vous « vous connaissez ça ?» la morale judéo-chrétienne. Et les pas, valeurs, et les valeurs. Et les valeurs judéo-chrétiennes, et parfois, et parfois, c'est des expliquer. trucs qui n'ont vraiment rien à voir avec le judaïsme, mais zéro, donc, mais, mais pas forcément beaucoup avec le christianisme non plus, mais donc, c'était important aussi pour Emmanuel et moi, spécifiquement, de pouvoir dire des choses qui ne sont pas du tout dans la direction de ce qu'on est, de l'enfermement la, de la, de et de l'étriquement qui est euh, euh, exprimer à travers l'idée des valeurs judéo-chrétiennes, soit par les personnes qui les revendiquent de façon ultra-étriquée, soit par les personnes qui les décrivent. Non, il y a d'autres voies. Alors, c'est peut-être... Oui, si, si, non, non, mais mais je, je, je, je, je rebondis sur le cadre. Sur le cadre. Le euh, en fait, effectivement, l'organisation qu'on se donne en tant que communauté de foi, communauté religieuse, communauté sociale, corps social, les institutions qu'on se donne pour euh, faire en sorte que le moins fort ait autant la parole que le plus fort, euh, c'est essentiel. Et, et, et aujourd'hui, dans une société où c'est la juxtaposition des individus euh, et où c'est celui qui parle le plus fort ou qui a le plus d'audimat, ou le plus de likes ou de plus de il n'y a, a aucune... Euh, euh, enfin, c'est une banalité ce que je dis là mais il n'y a plus de, de, de médiation et de cadre qui permet qu'on puisse ensemble débattre, il n'y a pas de débat il y a des juxtapositions de points de vue dans le meilleur des cas et parfois juste des juxtapositions d'insultes de, de, ou d'affirmations ou, ou euh, péremptoires euh, qui ne sont pas argumentées, qui ne sont pas ancrées dans même une vérité euh, historique ou une vérité euh, scientifique qui puisse être mis en question et discuter etc euh, voilà et alors en tant que euh, euh, moi je dis ministre du culte euh, voilà responsable de communauté euh, dans une époque où euh, vivre une vie communautaire euh, ne va plus du tout du tout de soi euh, et où les communautés qui sont attractives ou attirantes sont des communautés enfermantes où on pense tous la même chose et où on doit juste dire amen au pasteur qui parle très fort et très, ou très bien. Euh, voilà. Donc il y, y a vraiment un grand, une grande urgence euh, de pouvoir dire euh, non seulement le dialogue il est, il est possible mais il est vital parce qu'autrement, les bulles euh, sociales euh, dans lesquelles nous vivons les uns et les autres, euh, elles vont se, se fossiliser et, et, et, euh, et, et devenir conflictuelles, si elles, elles le sont déjà. C'est très, très encourageant ce que je dis. <rire> euh, oui, et je rajouterais juste qu'il y a une vraie question aussi derrière ça, parce que autant le protestantisme que le judaïsme nous défendons le fait que tout le monde a accès à la pensée et que tout et tous, on est égaux. Bon, dans le judaïsme, là, je fais une égalité entre les femmes et les hommes, elle n'est pas du tout généralisée, d'accord Ok, donc je, je, je parle du point de vue de ce en quoi je crois, ce qui me semble naturel d'après les sources. Je donne des exemples aussi de sources dans le livre et aussi sur mon site à différents moments de pourquoi il y a une égalité fondamentale à mes yeux, mais juste, il faut quand même que je précise que ce n'est pas, pas universel. Euh, oui, donc autant dans le protestantisme que dans le judaïsme, il y a une notion d'égalité et que tout le monde a sa place, autant euh, je m'interroge dans la société actuelle ou passée, ou, où on en est de ça, parce qu'il y a quand même des tendances hiérarchiques, je pense, très fortes dans nos sociétés, donc, euh, on évolue par rapport à ça, mais où est-ce qu'on en, est est qu en est de la hiérarchie prof-élève Où est-ce qu'on en est de la hiérarchie chef-employé Où est-ce qu'on en est de ce genre de choses, de la, bah, de la représentation politique aussi, du, du débat qui existe ou pas Donc, euh, euh, et, et, et le problème aussi du, du charisme, est-ce qu'on écoute les gens parce qu'ils sont... Incroyable, merveilleux, tellement fort, on les admire parce qu'ils parlent tellement bien et c'est légitime mais en même temps, est-ce que la... Mais pour moi, je pense, ce qui m'intéresse en tout cas, ma question à moi, c'est est-ce que la personne que j'écoute euh, m'autorise à me, me rend, enfin, me connecte à ma propre, inté... ma propre intelligence ou est-ce que la personne que j'écoute m'écrase par son savoir et voilà et, et du coup et du coup, je rebondis, mais après, on donnera la parole à Gérald, parce qu'autrement... Oh. <rire> ouais, et, et du coup, je, voulais, euh, je pensais tout à l'heure à, à revenir au, au mot « autorité euh, ». En fait, le, le, le vrai sens du mot, c'est celui qui élève. Celui qui a de l'autorité, c'est celui qui permet à l'autre de s'élever, euh, et pas celui qui écrase. Voilà. Celui qui rend l'autre euh, possible de, de, de s'élever. Voilà. C'est juste pour faire écho. Bah oui, merci. Alors, je vous rappelle, je vais poser une dernière question, mais voilà, il y a des petits papiers qui commencent à se lever, ce qui est très bien. Vous avez aussi des questions. Euh, ma dernière question, en fait, j'arrive pas à trancher entre deux questions, donc je, je vais en faire un, un, un mix. Euh, vous venez d'évoquer, Floriane, euh, vos interrogations quant à la société et des euh, modes de fonctionnement de la société, les rapports hiérarchiques, relations de pouvoir dans tous les milieux ou beaucoup de milieux de la société. Et tout à l'heure, dans l'introduction, vous avez parlé « tenir très fort ce qui nous unit ». Alors, euh, vous évoquiez votre expérience à, à trois dans l'écriture de ce livre, mais en même temps, ce « tenir très fort ce qui nous unit euh, », c'est une question qui se pose aujourd'hui fondamentalement à notre société. Donc, euh... euh, donc qu'est-ce qui nous unit <coughs> Bah, il faudrait, ce serait hyper intéressant de voir ça. On, on prendrait cinq minutes pour réfléchir chacun, chacune, quelles sont nos valeurs. Et ensuite, euh, on se mettrait en binôme pour voir si on a mis la même chose que son partenaire euh, en face. Et puis ensuite, on ferait des groupes, on ferait une grande liste ici avec tout ce qu'on pense qui nous unit. Et puis chacun mettrait une petite étoile devant ce à quoi il adhère pas. Ça unit les autres, mais une croix, pas moi. <rire> pardon non, mais... Mais, euh, si, si tu veux si, oui, est... si je veux on on oui ouais, bon, allez, rond. Et, <rire> euh, et, et on identifierait ce qui nous unit pour l'instant ce dont on sait que ça nous unit c'est euh, qu'on a besoin de manger, de dormir, de respirer qu'on a besoin je pense quand même euh, tête, de, de, de, de, de douceurs et de contact humain même si peut-être certains se construisent un peu en défaut de ça, un peu autrement. Enfin, pour l'instant, ce qui nous unit. Et puis ce qui nous unit, voilà, ça y est. est... Ce qui nous unit, c'est qu'on euh, vit dans le même monde et qu'on a la même responsabilité par rapport à ce qui s'y passe et qu'on a la même capacité de, de s'écouter, de se faire de la place et d'introduire dans nos petits. Euh, dans, nos, dans nos discussions. Ah, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas parlé. Et que diraient ceux qui se taisent ou ce genre de petites choses qui permettent d'agiter, de, de donner de la place à toutes les idées et les forces dont nous sommes capables. Alors non, ben je peux faire une réponse juive sinon. Ce qui nous, ce qui nous unit, c'est qu'on est créé à l'image de Dieu. On raconte qu'on raconte qu est créé à l'image de Dieu avec ce pouvoir créateur. Et dans, dans la tradition juive, on raconte que euh, bah, si le premier être humain, ça c'est la Genèse et puis le, le Talmud Sanhedrin a été créé unique, c'est pour que personne ne, dit, ne puisse dire « mes ancêtres sont supérieurs aux tiens » puisqu'on vient de la, du même ancêtre. C'est vrai, c'est pas vrai, ça je sais pas, mais en tout cas, on raconte ça, qu'on a cette égalité fondamentale et cette liberté et, euh, et, euh, et cette dignité, je vais juste aussi dire, cette dignité intouchable, quoi qu'il nous arrive. Euh, on est autorisé à considérer que notre force et notre liberté sont intouchables et sacrées et si on a envie de dire que c'est divin et, et que personne ne peut, peut nous l'enlever, même si de temps en temps euh, c'est pas le sentiment qu'on a, mais ça fait du bien de se le dire alors t'as dit deux mots sur, sur trois ah c'est pas mal j'ai deux pas tiers, pas as deux tiers. donc liberté et dignité il manque quoi ah, c'est une oui, interrogation oui, juste... oui, oui, vas-y. Ah, non, on si, tu sais, mais on doit rajouter sororité Non, mais tu sais bien. <rire> je te laisse. <rire> tu me laisses le dire. Non, on s'est beaucoup euh, taquinés pendant sept jours euh, où on a vécu ensemble. Euh, parce que chaque fois que euh, Floriane disait un mot que je voulais dire, euh, juste après, elle me, elle me le volait. <rire> et euh, et vice-versa. Euh, donc, il y, y a deux mots avec lesquels on a joué euh, en permanence. Dans, dans nos dialogues, c'est le mot liberté et c'est le mot responsabilité. Et, euh, et peut-être que ça peut être un des binômes euh, qui euh, tiennent euh, le vivre ensemble aujourd'hui. Euh, liberté, parce qu'aujourd'hui plus personne n'est prêt à renier ses libertés en France. Hein, je, hein. Et, et quand euh, on y touche, ça fait euh, ça fait beaucoup de vagues. Euh, mais le, cette liberté, elle doit être contrebalancée, elle doit être équilibrée par le mot responsabilité. Parce que s'il n'y a pas de responsabilité, si chacun est libre que pour lui-même, eh c'est l'explosion de, de la société. Euh, mais il y a aussi euh, un, autre, un autre binôme euh, qui est, euh, la, et ça je l'emprunte à, à Olivier Abel, philosophe et théologien, euh, le binôme euh, euh, ressemblance, nous sommes tous ressemblants dans notre humanité et en même temps tous différents, dissemblants. Et c'est cet aller-retour entre nos ressemblances et nos, et nos dissemblances qui, qui forment société et qui forment la richesse de la société. Euh, et donc, il y, a une, il, y a, il y a deux impasses terribles. Dire qu'on est tous Pareil, c'est une impasse euh, qu'on voit dans certains états totalitaires. Et il y a une autre impasse qui est terrible, dire que ceux qui sont différents ne sont pas comme nous. Et cette autre impasse, elle est aussi terrible. Voilà. Donc tenir ensemble la ressemblance et la dissemblance, c'est pour moi, à mon avis, très porteur aujourd'hui euh, dans, dans nos réflexions de, de société. Merci. Déjà plusieurs questions. Alors, je, je groupe les deux, enfin, j'en groupe deux premières. Euh, sur votre expérience, étiez-vous d'accord sur vos désaccords hein Première question. Et puis la deuxième, qui est double y a-t-il un effet de porosité entre vous ou d'imperméabilité dans vos oui. rapports à la spiritualité Et vos points de divergence spirituelle préférés <rire> oui, je pense qu'on va s'en souvenir. <rire> je te laisse, euh, laisse la tâche délicate de commencer. <rire> d'accord. Euh, alors, d'accord sur, sur les désaccords. Euh, oui. Alors, d'abord de la porosité ou de la ou de de l'imperméabilité. Euh, C'était très très impressionnant de voir la porosité sur certains sujets. C'est-à-dire que sur certains sujets, euh, il me semble que je comprenais ce que Floriane ou Kaina disaient, que et que ça, ça vibrait, je dirais, sur la même hauteur de notes, sur la même euh, intensité, euh, mais que j'aurais dit avec d'autres mots. Mais qu'en fait, il s'agissait, vous voyez, de, de, de la même note, simplement que je la disais autrement. Euh, et donc euh, grande surprise euh, pour moi d'entendre ce, ce qui sonnait pareil et puis porosité dans le sens où tout à coup ce que euh, Florian expliquait alors plutôt ce que Florian expliquait Kaina c'était plus loin j'avais plus de mal à rentrer dans son univers de pensée euh, mais ce que Florian disait, je disais oui c'est vrai j'avais jamais vu cet aspect-là. Et effectivement, c est, c est, pour moi, c'est important. Et, et, voilà, et, et c'est quelque chose qui, qui m'enrichit et qui me fait comprendre encore autrement euh, certains aspects euh, de ma foi. Euh, et, et ça voilà, ça, ça m'apporte quelque chose, ça m'enrichit. Euh, ça ne m'enlève rien. Ou en tout cas, je ne suis, suis pas en opposition avec ça. Et puis... Euh, et puis, on était tout à fait d'accord sur nos désaccords, oui. Euh, les désaccords fondamentaux. Euh, euh, je ne sais pas si je, si je dis, Floriane. <rire> je suis responsable de, ce, de ma parole, oui. Je sais ce qu'elle va dire. <rire> dans ce cas, tu peux dire oui. ce que oui. je veux dire aussi. Il <rire> euh, y avait... Euh, voilà, dans le sens où, pour moi, euh, Jésus-Christ, c'est une rencontre personnelle. Et pour euh, Floriane, ça c'est quelque chose, alors je ne sais pas si tu as compris entre temps, mais qui, qui était euh, vraiment euh, pas envisageable, pas, pas, pas, euh, voilà, ça ne lui disait rien. Euh, et, et pour moi de découvrir euh, que le, le judaïsme vécu par, par Floriane euh, était rentré dans euh, des gestes, une corporeité, des choses qu'on voilà, qu qu agit. Euh, au quotidien euh, pour, pour euh, mettre en corps, enfin, euh, incarner, pour incarner en fait euh, des convictions. Et ça, ça m'a beaucoup apporté, même si euh, je ne vois pas quoi en faire moi. Voilà. Donc, euh, on, on était, je pense, oui, d'accord sur des, des, des, des différences fondamentales et euh, de la porosité et aussi euh, des désaccords euh, qui, qui n'ont pas été productifs. Il y a eu un peu tout ça. Euh, je pense que sur... Euh, euh, Peut-être on partage... Dis-moi si tu penses que c'est vrai, mais je sais pas, c'est compliqué parce que Kaina n'est pas là. Ouais. Euh, mais euh, euh, est-ce qu'on pense qu'il y a une nature féminine, complément Enfin, dites, on va dire comme ça... Dans le féminisme, il y a différentes façons de voir les choses, bien sûr. Non, non, on pas et potentiellement, certes, certains et certaines vont dire que les femmes et les hommes sont égaux en droit, mais qu'ils sont du, du coup égaux dans leur droit pour les femmes d'exprimer leur féminité et pour les hommes d'exprimer leur masculinité et le droit pour les femmes aussi d'avoir une part masculine et pour les hommes d'avoir une part féminine. Ça, c'est une vision. Et il y a une autre vision qui est plutôt la nôtre. <rire> tu me contrediras... Si, si je ne la formule pas de la façon que tu souhaites, qui, euh, donc je vais la formuler de mon point de vue, de mon point de vue, euh, moins on met d'étiquettes, plus on a une, une chance de trouver qui on est. Et moins je réfléchis si je suis féminine ou masculine et si les qualités que j'exprime sont ceci ou cela, moins je pense à ça et plus je pense à Mais qu'est-ce que je veux Et quelle est la plus belle chose que je peux donner plus je m'oriente là-dessus, je sais, plus, plus je donne quelque chose d'authentique de, de moi-même. Mm -hmm. Et donc là-dessus, on avait une, une position était particulière. <rire> complémentarité, on n'était pas <rire> tout à fait... Je, je fait pense, vrai. je pense. Euh, sur la question du rapport personnel au divin, alors je ne sais pas si... Enfin, ce que je peux dire de moi, c'est que euh, c'est... Pour moi, pas fondamentalement une chose tellement partageable ou dont on parlerait du point de vue du judaïsme. Et donc, ça me semble beaucoup plus prudent de ne pas en parler du tout. <rire> donc, je ne sais pas. Et puis, pour moi, ça s'inscrit totalement dans la subjectivité. Donc, donc je n'en parle pas. Par contre, euh, euh, voilà. c'est beaucoup plus facile pour moi de parler du, du sacré qu'il y a dans l'interpersonnel. Et ça, c'est pas dur. Ça, c est, c est pas dur. Enfin, je, je sais pas peut-être. Je pense que c'est pas dur à percevoir. On est ensemble, on est en paix, on se regarde dans les yeux, il y a quelque chose d'incroyable. Et ça, pour moi, c'est facile d'en parler de façon plus directe. Euh, euh, et puis après, en ce qui concerne la porosité ou l'imperméabilité, moi, moi ma, dans, dans ma vision du monde, euh, ce qui nous différencie, comment dire Oh, plus on va au cœur, au cœur de ce qu'on est, plus on est les mêmes. Et c'est hyper intéressant. Et plus on va dans la façon dont on exprime qui on est dans le monde, plus on est différent. Et c'est hyper intéressant aussi. Mais de ce point de vue-là, on... Enfin, voilà, on est tout, tous et toutes d'accord ici. Alors, sauf les fioritures. Euh, les égaux, les blessures, euh, les angles morts qu'on ne peut pas voir à cause de, de blessures d'enfance ou ce genre de choses. Mais comme toutes les trois, on, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes dans nos vies. On a acquis un degré de sagesse qui nous permet. <rire> <rire> en toute euh, humilité. Modestie. Modestie, voilà. <rire> oh, non, mais on a, on a les mêmes combats euh, de toute façon, mais c'est ça que je dirais sur la poreuse. <rire> alors vous avez évoqué une absente euh, donc est Kaina ce soir mais euh, l'une des questions mais qui a été également posée euh, euh, dans le chat des personnes qui sont en ligne dans le livre il y a une absence remarquée qui a été soulignée Catholic. tout à l'heure hein, c'est ouais. l'éléphant dans la pièce il manque la quatrième, la catholique n'avez-vous pas envie d'avoir un quatrième oui alors euh, c'est sûr que c'est une question euh, qu'on avait débattue hein, aussi avec, avec notre éditeur. Et, euh, alors, lui ne voulait pas parce qu'il disait « vous ne serez pas... » Enfin, il fallait une femme en responsabilité communautaire. En fait, c'était ça le, le, le départ. Une femme ministre du culte. Voilà. Et donc, euh, il disait « mais si on prend une théologienne euh, catholique, euh, on n'aura pas le même point de vue, ce ne sera pas quelqu'un en responsabilité de communauté. » voilà. Alors c'est vrai qu'après, en réfléchissant après coup, ça aurait pu être une, une prieure d'une communauté euh, monastique, par exemple, qui est bien en responsabilité de communauté aussi. Voilà. Mais bon, c'était autre chose. Et, et, voilà, on, le choix de l'éditeur, c'était celui-là. Et c'est vrai qu'après, on, on rencontre euh, d'autres femmes qui interviennent aussi avec nous et qui sont en dialogue. Je pense qu'on aurait pu poser la question aussi euh, d'autres traditions religieuses euh, qui voient les choses un peu différemment, euh, du bouddhisme, de plein, plein d'autres traditions. Moi, je sais que ça m'aurait aussi vraiment beaucoup intéressé euh, euh, de voir avec des pensées athées aussi, oui. par exemple. Euh, après, euh, u, u, donc, on, donc voilà, donc à un moment donné, il faut juste décider. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien qu'on soit à trois, parce qu'à trois, on peut vraiment se parler plus plus on risque à mon avis plus on risque de tomber dans le tableau comparatif ou un truc comme ça ça aurait été une expérience différente et j'ai beaucoup beaucoup aimé cette expérience là et son résultat ce résultat là mais oui c'est une question tout à fait légitime euh, oui une nouvelle question de la salle <coughs> J'ai été très intéressé par le chapitre sur le rapport au corps qui fait écho au genre. Il me semble qu'aujourd'hui, ce soit la dernière barrière, la question de la fluidité de genre. Qu'en pensez-vous Quelle est votre approche, chacune, selon votre tradition, à ces questionnements nouveaux de nos fidèles, de nos membres Comme tu veux. <rire> Joker <rire> Je reprendrai après. Euh, encore une fois, la réponse à ça c'est un peu la réponse que je peux donner à toutes les questions enfin, c'est vraiment ma vie, la façon dont je vois le monde pour moi, en tant qu'être humain on fait toujours le meilleur choix qui est à notre disposition et quand on fait des choses stupides, ce qui arrive c'est parce que c'est le meilleur de ce qu'on est capable de faire donc si on veut que les choses aillent mieux et se positionnent de façon juste, pour moi, il faut mettre un paquet énorme, un investissement monumental sur l'éducation, la liberté et la responsabilité. Et plus on fait ça, et il euh, y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Heinz von Forster qui dit, son principe éthique c'est en toute situation, essaye de multiplier le champ des possibles, d'ouvrir. Donc, plus tu ouvres, tu vois, c'est comme un enfant, par exemple, tu lui dis « ne fais pas ça bah, », tu lui mets dans la tête l'action que tu ne veux pas qu'il fasse. Ne « Ne visualisez pas d'éléphant rose. » Un <rire> éléphant rose, ne le visualisez pas. Trop Toi, tard. Je, qu que je veux dire Parce que j'ai fermé les possibles. Alors que si je dis « à quoi est-ce que vous avez envie de penser ?» bah là, votre pensée, visualisez un truc qui vous fait plaisir. Là, vous allez trouver quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Donc, pour moi, tout ce qui est la question de... Des, des Alors, moins il y aura de stéréotypes de genre, moins il y aura de parasites sur est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme, moins il y aura de contraintes, euh, moins il y aura de parasites et plus chacun, chacune pourra être là où elle est au départ. Après il y a une autre chose qui, sur laquelle j'ai une position, je peux avoir une position vraiment très claire assez facilement et qui mérite d'être exprimée à mon avis, c'est qu'il y a la question des personnes intersexes et la question du fait qu'il y a des bébés qui naissent avec des organes génitaux pas bien définis à la naissance et qu'il qu y a eu une tendance médicale à normaliser d'une façon ou d'une autre cet, cet euh, élément euh, organique. Est-ce que c'est un pénis ou, ou un vagin quoi, on, Rapidement, de normaliser ça. Et, et, et ça, bah, c'est sûr que c'est euh, une... parfois dans, dans l'intérêt présupposé de l'enfant, dans la tête du corps médical, parfois sans que les parents soient au courant, par exemple. Donc bah, ça, c'est ultra problématique. Euh, donc ça, c'est clair. Dans le Talmud, il y a quatre catégories, il y a les femmes, les hommes, ceux, les personnes dont, le, dont le, les organes génitaux ne sont pas discernables, et les personnes qui ont les deux. Et en fait, jusqu'au jusqu progrès de la médecine, c'était beaucoup plus courant de savoir qu'il y avait une multiplicité. Et puis voilà, sinon, euh, les généticiens ou les médecins savent qu'il y a aussi plein d'autres facteurs euh, qui, qui s'expriment là-dedans. Ça, c'est une réalité, simplement. Mm -hmm. <coughs> Sur ces sujets-là, je, je pense à, à deux choses. D'abord, euh, au livre du Deutéronome, Deutéronome 30-19, euh, « Choisis la vie » et donc euh, simplement confier à chacun le fait de choisir la vie qu'il estime bonne et juste pour lui et personne ne peut décider pour l'autre quelle est la vie bonne pour lui, point donc choisis la vie et pour moi ce, ce choisit la vie, euh, il trouve un écho euh, dans le Nouveau Testament au, au Livre des Actes euh, un texte complètement euh, incroyable je trouve euh, qui s'appelle la rencontre de Philippe avec le nuque éthiopien euh, donc euh, c'est un voilà, Philippe est conduit par l'esprit à aller sur une route euh, où il rencontre, il voit un char euh, et dedans il y a un éthiopien qui, qui se trouve être le trésorier de la reine d'Éthiopie. donc ça devait être quelqu'un de, de riche et d'influent et ce, cet éthiopien il lit euh, euh, il est en train de lire euh, je crois le prophète Ésaïe. Et donc, euh, Philippe court, il rattrape le char euh, euh, et il dit à l'Éthiopien « Comprends-tu ce que tu lis ?» Donc l'Éthiopien lui dit euh, « Comment le pourrais-je si personne ne m'explique ?» Donc il monte dans le char et Philippe parle avec lui et à un moment, l'Éthiopien dit « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et en fait, rien. C'est-à-dire que qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit un eunuque, qu'on soit un trans, qu'on soit etc., rien n'empêche que si quelqu'un a le désir d'être à l'écoute de la Bible, de dialoguer et de recevoir dans la foi pour lui, et là je parle dans ma, dans ma foi, dans ma tradition, le Christ ressuscité, rien ne l'empêche. Point. Et pour moi, que ce texte soit dans le Nouveau Testament, au Livre des Actes, je trouve que c'est d'une modernité incroyable, tout simplement. Du point de vue de la tradition juive, donc euh, je reviens pas là-dessus, mais c'est dans le livre. Mais ce qui donne une place, euh, c'est l'engagement vis-à-vis des commandements. De ce point de vue-là, il est très clair. Ça s'est éteint. éteint. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a pas quelque chose qui s'est éteint. C'est moi qui, ouais, est, qui est. Ça va toujours ou pas Moi, bon, ça a l'air d'aller. Euh, du point de vue du judaïsme, il n'y a rien qui empêche les femmes de pratiquer les commandements. Et ça, c'est quand même à peu près unanime. On a trouvé un certain nombre de prétextes il y a de pas plus en plus. plus, plus. C'est ça, hein. C'est ça. Allez, on va essayer avec celui-là. Je pense que la, la batterie est, est vide. Ça marche, là Levez la main, oui. oui. Bon. Euh, donc ensuite, il y a eu des tentatives d'empêcher de, les femmes d'accomplir les commandements sous tout un tas de prétextes. Euh, très problématique, en revanche il y a quand même de façon assez ancrée l'idée que si une femme accomplit les commandements c'est parce qu'elle en a envie euh, euh, peut-être de façon... Ouais, est... elle n'est pas obligée, c'est comme elle veut, c est, c est, c est, c est... si elle veut vraiment elle peut mais est-ce qu'elle est... est obligée Pas forcément donc là de ce point de vue là il y a quelque chose de plus difficile à défendre que les mouvements libéraux et ma sortie, et certains modernes orthodoxes défendent qui est de dire que quand les femmes accomplissent les commandements, euh, c'est quelque chose de sérieux et qui a là-dedans une dimension d'engagement et de continuité. Après, il faut voir que du point de vue du judaïsme, c'est un peu à chaque fois un, un arc-en-ciel comme ça. Donc il y a des orthodoxes, aux libéraux, plein de visions. Donc si, si, si je vous disais, je peux vous dire par exemple, pour donner quand même un petit peu euh, une vision de ce qui se passe euh, dans l'univers des décisionnaires juifs, euh, on peut dire que par exemple, empêcher une femme de dire le Kaddish quant à la mémoire d'un de ses proches disparus, c'est 100% OK qu'elle le fasse. Et les rabbins qui essayent de l'interdire, qui sont quand même très nombreux et ça ne se passe pas dans les synagogues orthodoxes en France par exemple, ils n'ont aucun appui textuel. Très très peu, c'est très très difficile, il faut vraiment aller chercher très très loin. Euh, maintenant, est-ce qu'une femme peut lire dans la Torah, là je dirais que c'est plus du 70 pour, 30 contre mais d'autres diraient les choses autrement ensuite, est-ce qu'une femme peut diriger une partie de l'office représentative comme la Amida par exemple, ben, je dirais c'est peut-être du point de vue des sources euh, je ne sais pas, ça dépend comment on voit mais 70%, après il y a des modalités pour le faire, mais disons 70% contre, 30% pour, moi je suis pour le pour D'accord, et c'est nous, dans les communautés, qu'est-ce qu'on qu va choisir de défendre qui fera que ce 30% sera plus Là, je disais, au niveau des sources anciennes et des jurisprudences sur lesquelles on s'appuie, dans le monde, c'est plutôt le contraire. Il y a vraiment l'égalité. Les mouvements libéraux sont majoritaires et les mouvements m'assortis. Et si on rajoute aussi les modernes orthodoxes, les femmes peuvent faire euh, presque tout, tout le temps. Mais il ne faut pas qu'elles se retrouvent un enterrement par surprise en Israël où les gens qui s'occupent de l'enterrement sont ultra orthodoxes et vont dire à la fille du défunt, non, non, tu n'as pas le droit, le pire, je vais au pire du pire, hein. non, non, tu n'as pas le droit d'entrer dans le cimetière. Si ça se produit et que la personne n'est pas préparée, c'est ultra problématique, d'où l'importance de défendre ça. Mais si je veux transposer de façon plus générale, la norme de l'avenir, c'est nous qui la fixons dans le présent. Donc euh, voilà. Comme ça, ça permet de donner une idée aussi de qu'elle est euh, concrètement sur le terrain euh, la situation de l'égalité femmes-hommes aussi dans le judaïsme. Il y a une longue question en ligne. Et en plus, il y a un petit 1 au début, c'est ça <rire> Ça veut dire qu'il y a un 2 après Il y aura peut-être un 2. Donc, comment interpréter les textes fondateurs, Bible et Coran mais... Pour qu'il soit porteur de sens pour nos contemporains, l'approche historico-critique des textes est-elle suffisante pour donner du sens à nos vies euh, Alors, je répondrai dans un premier temps oui, c'est-à-dire que déjà l'approche historico-critique, déjà s'il y avait ça partout, déjà ce serait incroyable. Euh, parce que, par exemple, là je parle pour le christianisme, quand on renvoie systématiquement les, les versets de l'apôtre Paul, que les femmes se taisent dans les assemblées. Voilà, donc là, vous êtes mal, là, depuis une heure, on n'arrête pas de parler. Donc, si on fait un travail historico-critique et qu'on lit l'ensemble du texte, qu'on comprend qu'il fait taire à peu près tout le monde dans ce chapitre, il dit d'abord « ceux qui prophétisent, euh, euh, ne, ne le faites pas » ou « seulement s'il y a quelqu'un qui peut interpréter ». Enfin bref, il fait taire tout le monde. Euh, et donc quand on sort juste le verset qui dit que les femmes se taisent, évidemment c'est choquant, mais si on le remet dans le contexte, bon. et alors on va s'interroger, mais pourquoi Paul essaye de faire taire tout le monde Donc on imagine, ça devait être un sacré bazar dans cette communauté, tout le monde devait parler en même temps, etc. Mais surtout la question essentielle, c'est ce que dit Paul si quelqu'un rentre, et donc qui n'est pas chrétien, si quelqu'un rentre dans votre assemblée, qu'est-ce qu'il va, qu qu va en comprendre Qu'est-ce qu'il va ressentir de ce qui se passe chez vous Qu'est-ce qu'il qu qu va découvrir Est-ce qu'il va entendre l'évangile résonner pour Paul ou ou est-ce qu'il va trouver que c'est un grand bazar, que euh, la société fout le camp, que plus personne n'est à sa place, que les femmes prennent la parole, que, etc. Et donc, le souci de Paul, c'est que si un non-chrétien entre dans l'assistance, dans l'assemblée, eh bien, il reçoit quelque chose de l'évangile, et ça, c'est prioritaire. Et donc, on va mettre en place ce qu'il faut pour que dans la société de Galate ou de Corinthe, eh bien, euh, le, le non-chrétien qui arrive ne soit pas complètement choqué. Aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, si quelqu'un rentre dans une, dans une assemblée où les femmes n'ont pas la parole, eh ben, je ne sais pas ce qu'ils vont entendre de l'évangile. De... Donc, vous voyez, il faut voir d'où, quel est le point de vue essentiel. Pour Paul, c'est vraiment, il faut que l'évangile passe et donc que les gens qui rentrent ne euh, soient pas choqués. Aujourd'hui, euh, on pourrait renverser les, les choses. C'est une question intéressante, comment donner du sens à nos textes Moi je vais être un peu provocatrice, parce que c'est trop tentant. Faut-il donner du sens à nos textes Et faut-il choisir aussi de quel texte on donne du sens, et de quel texte on se dissocie complètement Je vais continuer dans la provocation en citant quelqu'un qui m'a précédé de bien... Enfin, de, de, de, de, voilà, Yeshaya Oulebovic, si vous ne connaissez pas le personnage vous pouvez aller chercher, euh, qui dit « Ce qui est important, ce n'est pas le texte, c'est ce qu'on fait et la façon dont on se réunit autour du texte. » Donc, lui, sa façon très, très personnelle de le dire, c'est de... Qu'est-ce qu'il y a Alors, oui, alors, donc, il va vraiment très très loin derrière. Moi, je trouve que ce qu'il dit, c'est éclairant, et je suis assez d'accord, mais... Pas, pas, pas, bon, 100% c'est beaucoup mais, parce que, Mais sa façon d'illustrer ça, il dit « Si c'était un commandement de lire le Botin, je lirais le Botin. C'est une façon quand même extrêmement claire de dire qu'il n'adhère pas et qu'il ne considère pas devoir adhérer au sens des textes et qu'il ne considère pas que le texte doit porter de la spiritualité dans sa vie. Alors lui, euh, moi, comment je, moi je le comprends, c'est euh, le fait que c'est important d'avoir ça peut être important d'avoir une relation à l'autre dans l'autre en tant qu'il est autre dans quelque chose qui a un sens pour l'autre et pas pour moi et du coup si je fais à quelqu'un un cadeau d'une chose que je n'aime pas c'est que je lui fais vraiment un cadeau pour lui sinon si ça se trouve je fais un cadeau pour moi et donc il y a besoin de quelque chose de se tourner vers l'autre Donc, de son point de vue à lui en tout cas il n'y a pas besoin de donner un sens au texte sinon moi, ce que j'aime souligner aussi, c'est qu'est-ce que ça nous fait de lire ensemble un texte Et donc ça, ça peut être n'importe quel texte, mais ça c'est une chose qui m'intéresse beaucoup quand je suis dans des assemblées, qui est qu'est-ce que ça leur fait d'être ensemble Et qu'est-ce qui, qu qui naît de ça Ensuite, on peut poser la question inverse, qui est qu'est-ce que ça signifierait et qu'est-ce que ça produirait le fait qu'on amende le texte Et qu'est-ce qui nous pousserait à le faire Par exemple, le texte de la Torah écrite. Il y a des passages qui sont insupportables, il y en a plein, pour plein de raisons différentes. Le fait d'effacer de, ce passage, ça voudrait dire quoi Qu'on se donne bonne conscience en faisant semblant qu'on a toujours dit des choses intelligentes qu'on on considère que l'humanité a dépassé le stade qui a amené à ces choses très compliquées, il y a des passages de peine de mort, des passages d'humiliation des femmes, des filles ou de lapidation. Alors, la, la, Torah, alors voilà, la Torah orale s'oppose à ça. Donc, il faut quand même que je rajoute au passage que euh, le judaïsme n'est pas la Torah écrite du tout. D'un point de vue juif, on ne doit pas lire la Torah écrite sans les lunettes de la Torah orale. Parce que euh, lisez euh, l'année où j'ai vécu selon la Bible, c'est super drôle. <rire> c'est très très drôle. Super <rire> drôle. C'est un, un journaliste juif new-yorkais totalement athée qui a essayé d'appliquer <rire> au premier degré tous les commandements de la Torah écrite. Euh, bah, c'est super drôle mais, et ça explique beaucoup de choses autour de ça. Donc... Euh, pour moi la question c'est je trouve hyper important d'avoir des textes d'accoler de, notre pensée autour de textes qu'on lit de façon récurrente parce que chaque fois on les interprète autrement et ça agglomère du sens et ça permet de le partager et de le médiatiser on peut parler du conflit là tout de suite ensemble mais si on lit l'histoire de Cain et Baël ou l'histoire de Rachel et Léa, il bah, y a plein de choses autour du conflit qui vont se révéler autrement euh, et euh, et c'est bien de voir comment on réactualise le texte, mais aussi comment on ne le réactualise pas, comment on, au contraire on le remet dans, son, dans, sa dans une réalité historique, historique, qui peut appartenir au passé. Euh, mais ce n'est pas un passé si lointain ni si universel, et c'est pas mal de se souvenir que tous les problèmes des choses qui nous révoltent dans le texte de la Torah écrite, ce sont aussi des choses qui se déroulent aujourd'hui dans le monde actuel, donc euh, ça vaut quand même la peine d'y réfléchir. Et puis au-delà, une minute. et puis au-delà de, de, des méthodes de lecture euh, qui sont euh, pour moi importantes, parce que ce sont des, des règles de travail qu'on se donne dans la lecture du texte, donc pour moi c'est très important. Mais il y a aussi, euh, ce que disait Floriane, euh, le fait de, de, des regards croisés, c'est-à-dire que dans la Bible, euh, il y a des textes qui ne disent pas la même chose que le texte d'à côté, ne serait-ce que les quatre évangiles, qui sont censés, tous les quatre, raconter la vie de Jésus et qui racontent quatre histoires, alors plus ou moins différentes, mais euh, voilà. Ce n'est pas, pas quatre fois le même texte. Et donc c'est dans, dans ce dialogue entre les textes où on a déjà une interpellation euh, pour nous euh, du dialogue qu'on va à voir dans lequel on va rentrer aussi à notre tour. Et puis, j'arrive à dire d'ici. Waouh. Merci Daniel. Je sais pas, moi je vois rien. Mais bon, mais, mais bon. Là, j'ai pas mes lunettes. Sans lunettes. Ah, mais mais c'est pour lire là que j'ai mes <rire> lunettes. Voilà. Donc euh, le, le texte, il est euh, au, au niveau pour, pour les chrétiens. Euh, le texte est, est une trace, il est la trace de la fidélité de Dieu avec son peuple depuis la création du monde. Il est la trace d'une histoire qui se poursuit aujourd'hui avec nous, avec les lecteurs de ce texte-là. Et il est le lieu où, pour les chrétiens, on rencontre, on peut rencontrer, mais pas seulement, mais le lieu où on peut rencontrer le Christ. Mais pas seulement on le rencontre aussi par ailleurs, dans d'autres lieux, etc. Mais c'est ce texte qui nous tient à la main, je dirais, tout au long de, de, de la vie chrétienne pour, pour découvrir toujours, à nouveau, des, des tas de domaines encore inexplorés, des tas de, de manières de comprendre l'Évangile qu'on n'a pas encore perçues. Non, je vais répondre. <rire> on, a, on est désolé. On a pris de mauvaises habitudes pendant une semaine, et alors... <rire> euh, et après, c'est possible aussi de de rajouter, euh, ou de, enfin, selon ce qu'on veut, de nouveaux textes, en fait. Si on n'a pas de texte de référence, ça, bien de, ça peut être bien de prendre des, des textes traditionnels de l'une ou l'autre tradition, mais on peut aussi se créer des traditions, faire des groupes d'amis qui se réunissent une fois par semaine à discuter d'un texte et lire, euh, et lire une poésie. Euh, moi, j'envisage sérieusement, <rire> sérieusement un nouveau rituel qui serait d'aller de... euh, sur les marchés avec des, des, des panneaux, j'ai appris, ça s'appelle un X, un panneau en X, un X-Stand, ça m'a mis du temps à trouver, je sais comment faire ça, avec par exemple les principes de la communication non-violente pour en parler avec les gens qui passent, par exemple. Si ça se trouve, je vais faire si ça. J'y je, je, je réfléchis très très... Très, très sérieusement par exemple. D'autres rituels qui nous permettent de nous rassembler et de discuter. On est bavard. Alors la question en ligne rejoint un peu ce que vous avez évoqué hein, dans, le, dans le partage. Pensez-vous poursuivre votre dialogue et votre collaboration Et si oui, sous quelle forme Au pluriel des formes. Alors, l'éditeur voudrait absolument qu'on fasse un volume 2. Euh, moi, je ne suis pas encore convaincue euh, parce que j'ai. Enfin, on a toutes nos activités, je dirais. Hein. <rire> euh, je sais pas. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Alors la collaboration, elle se poursuit de toute façon, euh, puisque, comme disait Gérald tout à l'heure, on fait quand même le tour de France. Pour l'instant, que de France, donc ça, ça va, ça va encore à peu près. Mais c'est vrai qu'on est, on est beaucoup invité. On le fait quand c'est possible, quand ça peut rentrer dans nos agendas. Euh, et donc il y, a, y a ce, ce, ça se poursuit d'une autre manière. Euh, avec, avec vous, avec les personnes qu'on rencontre, donc ça c'est extrêmement intéressant. Euh, mais je ne sais pas encore, je n'ai pas encore de réponse, c'est ouvert. Exactement, donc, euh, donc oui forcément on va continuer, parce que ça fait partie de nous, voilà. d'une façon ou d'une autre. Euh, moi j'ai voulu ouvrir d'une certaine façon aussi ce dialogue, et donc, depuis le début de l'année, j'ai mis en place quelque chose que je fais par Internet. Donc, c'est différent du présentiel, mais ça permet aussi des choses intéressantes qui s'appellent des ateliers Impulsion Humaniste. Et, euh, et donc, c'est des rencontres où on parle, mais ce n'est pas du dialogue interreligieux dans le sens où on pose des questions de nos existences, mais pas du tout sous l'angle religieux. Donc, bon, je m'interdis de citer des sources juives. C'est un super exercice. Et le prochain aura pour thème euh, « Qu'est-ce qui permet qu'on soit libre dans notre pensée ?» Avec euh, de la discussion, etc. Donc je continue aussi, pour... mais je suis très ouverte aussi euh, à tout ce qui peut être possible pour continuer et faire vivre ça. Et, et voilà. Et je ne sais pas, et si, et si euh, vous décidez euh, euh, ce soir de réfléchir et puis de faire un petit groupe d'amis pour étudier des textes ensemble, par exemple et que vous me le racontez et que vous voulez en parler euh, euh, au fur et à mesure que votre expérience grandit par exemple ça je trouve que ce serait une suite super intéressante de, de faire des petits groupes pour décider quelles sont les questions qui méritent d'être discutées euh, et puis voilà j'en sais rien de... je, vous m'inviterez à, à la présentation de votre livre peut-être bon, c'était la première question qui était arrivée mais je l'ai gardée pour que ce soit la dernière parce que je... <rire> Mais il faudra qu'elle soit conclusive hein, quand même, que ça ne dure pas trop longtemps. C'est des dieux, point d'interrogation, ou Dieu au singulier, point d'interrogation. Ça va être très rapide. Ça va être très rapide, tant mieux. <rire> Alors commencez. <rire> Puisque c'est rapide, vas-y. Floriane a passé une semaine à nous dire qu'elle ne voulait pas parler de Dieu. Pas faire de théologie. Pas faire de théologie, <rire> voilà. Euh... Et, et c'est ça, c'est vraiment vraiment. Là, on a essayé de lutter avec l'éditeur, mais il a eu gain de cause parce que c'est l'éditeur qui, de toute façon, fait le livre, donc on peut pas l'empêcher de mettre le titre qu'il veut. Euh, et en fait, euh, la, la question de Dieu, euh, d'un point de vue chrétien, euh, elle ne se pose pas, elle ne se pose qu'à travers Jésus-Christ. Donc Luther disait. Euh, tout ce qui est dit de Dieu en dehors de Jésus-Christ, c'est Satan. C'est clair. Voilà. Donc on n'en parle pas. Voilà. On, on, on parle de Dieu à travers ce que l'on voit de la vie de Jésus-Christ. Euh, donc forcément, euh, là, euh, Floriane avait raison de dire qu'elle ne voulait pas parler de Dieu. Hein? Ça te va comme... Euh, je, tu peux rebondir Donc le ou la seule vrai Dieu... Euh, nous n'en savons rien enfin moi c'est ma bah, de mon point de vue nous n'en savons rien euh, y compris pas son existence ou pas donc, voilà. donc euh, Dieu au singulier euh, même l'écrire on sait pas le faire et après ce que le divin ou le transcendant appelle en nous ça ça peut prendre plein de formes multiples donc j'ai aucun problème que ce soit au pluriel c'est-à-dire, qu'est-ce qui est de l'ordre du divin en nous, qu'est-ce qui est sacré en nous, quelle est la façon dont moi je me le représente aujourd'hui, et il y a 10 ans, et il y a 20 ans, et dans 10 ans, et dans 20 ans, euh, si possible. Et, et chacun d'entre vous, chacune, ce divin-là, qu'est-ce que c'est pour vous Ben bah oui, c'est au, enfin, au pluriel des pluriels. C'est beau, non, le premier mmh, des pluriels mmh, ouais, c'est beau, ça, ouais. ouais. J'ai inventé ce soir. Pour vous. <rire> ça. Ouais, ouais. Sous vos yeux, eh bien, <rire> <rire> Quand, quand euh, Moïse pose la question euh, à Dieu dans le buisson ardent, en lui disant euh, Bon, ok, enfin, il a quand même lutté pour pas y aller. Hein. Il dit Bon, je veux bien retourner en Égypte, mais je vais dire quoi Je vais dire qui m'envoie. Hein Donc, euh, je ne vais pas le dire en hébreu parce que ça. Ayez, Asher, ayez Voilà. Et donc, c'est cette réponse qui n'est pas une réponse qui, qui dévoile tout en cachant. Euh, je crois qu'il faut qu'on reste là-dessus. Euh, c'est-à-dire, ce, ce verbe être qui se conjugue dans un inaccompli, c'est-à-dire un temps qui n'existe pas en français, mais qui est un présent qui se continue, hein, un présent qui est à la fois passé et futur. C'est ça, tu me, tu me dis si, si je dis des bêtises. Hein. Non, c'est bien, c'est tétragramme, c'est parfait. Euh, voilà, c'est ce verbe être. Alors comment on accueille dans notre vie euh, ce verbe être qui, qui est conjugué, euh, qui est conjugué au passé, au présent et, et qui est une promesse d'avenir Alors il y a des tas de manières de le dire. Euh, en, en christianisme on reçoit cette vie de la résurrection du Christ qui ouvre tous les possibles. Euh, et les philosophes peuvent dire, euh, c'est euh, l'accueil de la vie vivante, la vie plus que vivante, etc. etc. Et donc, comment, comment euh, chacun, on reçoit ça dans notre vie, et comment, on, on... Oui, comment, comment notre, notre dignité d'être vivant euh, se trouve euh, euh, redressée, mise debout par, euh, par cet appel à la vie vivante. Voilà. Comment on peut dire aussi les choses Ah, c'était la fin. Non, <rire> non presque, non euh, le, le mot Elohim euh, euh, aussi au pluriel hein, en hébreu et le mot Chaim qui veut dire la vie aussi et au pluriel en hébreu donc euh, le pluriel de tout ce, que, tout ce que nous avons le choix de devenir et de créer peut-être euh, justifie ce pluriel là et puis ça n'enlève rien à l'unité indicible qui est la nôtre ça me semble être un beau mot de ouais. conclusion. Merci à vous. Merci pour cet échange très, très riche. Voilà, on pourra continuer.